Contre le vent, loin de tous les sentiers Tu marches sur ta route, tout seul dans tes pensées Sans te retourner, mais sans derrière toi le passé De villes en village, aux plus grandes cités Du matin nouveau jusqu'à la nuit tombée Sans trop savoir ce que tu es en train de chercher Sous la pluie et le vent Toujours devant, plus loin devant La route est longue, trop longue Sur le chemin des étrangers Trop de détours, du raccourci, aussi Qui t'ont allongé Chacun s'en va comme il peut, chacun fait de son mieux. Il y aura toujours plein de cœurs brisés sur le chemin des étrangers. Sa misère, il faut bien voyager Plus dans son cœur que par le monde entier C'est souvent plus dur de partir que de rester Y'a du millage dans tes yeux fatigués T'as vécu dix ans en l'espace d'une année Tu seras pas le premier ni le dernier à s'être égaré.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 Chacun fait de son mieux, il y aura quand même plein de cœurs brisés sur le chemin des étrangers.